Le Tour de France, est un défi d'abord pour les coureurs, bien sûr, mais c'est aussi un défi d'organisation. Pour que le, le Tour fonctionne, il faut que derrière, ça marche. Et avec XPO, ça marche sans le moindre doute. Les enjeux, c'est que tout le matériel soit bien chargé dans les différents camions, qu'on soit dans la bonne réglementation au niveau des chauffeurs et que le, le matériel soit bien livré. Avec XPO, c'est un peu spécial parce que je suis en relation avec les gens depuis 30 ans. C'est une relation de confiance. On essaie vraiment d'anticiper leurs leur demandes, leurs besoins. Ils connaissent très bien aussi nos conducteurs qui sont sur le terrain, mais qui pour la plupart repartent tous les ans sur le tour. Quand les gens viennent, qu'ils découvrent le tour en étant sur place, ce qui les frappe le plus systématiquement, c'est la logistique. Parce que c'est une armée en marche en fait. à logistique, on, on, on a cette armée-là. S'il y a des imprévus, ils vont être réglés dix fois plus rapidement. Le savoir-faire est là et donc c'est beaucoup plus facile. Il y a une continuité dans le professionnalisme. On va toujours au-delà, on essaie de, de leur proposer encore un peu plus chaque année, d'adapter un peu encore nos véhicules, c'est dans ce sens-là qu'on essaie de les accompagner au mieux. Ouais. Le Tour est un défi, pas seulement pour les coureurs, pour toute la logistique qui est derrière, et avec XBO on est en toute sécurité.